salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une quatrième vidéo sur Planet Coaster et vous n'allez absolument pas reconnaître le parc. J'adore, je suis absolument fan. Les amis, je suis très content de vous retrouver ici pour cette nouvelle vidéo et je vous remercie énormément pour tous vos retours, pour tous vos conseils, euh, etc. Gros big up à ceux qui sont passés sur la chaîne, qui m'ont découvert. Ça fait vraiment trop plaisir. Il euh, y a eu beaucoup de changements. En fait, je suis bloqué, là. Je suis bloqué, je sais pas par quoi commencer. <rire> Écoutez, euh, on va pas faire ça chronologiquement. On va faire ça dans l'ordre du parc. Donc... On se retrouve à l'entrée voilà donc là je vais pas vous montrer dans l'ordre des choses euh, ce que j'ai fait mais il faut savoir que j'ai fait énormément de choses et donc je sens que je vais euh, oublier certaines choses bref donc là c'est l'entrée du parc alors forcément euh, c'est trop tard je veux dire le parc est déjà en place donc je peux plus me permettre de faire des grandes choses machin et tout donc je me suis dit on va pas se prendre la tête euh, l'entrée on s'en fout complet pareil l'entrée j'ai fait ça à la one again avec des ballons tout ça des petites fleurs voilà c'est franchement pas le truc le plus fou que j'ai fait mais j'ai hâte que vous voyez la suite Bon là je me suis amusé Voilà je vais pas en dire plus Je me suis amusé J'ai créé des toilettes Et je suis trop content C'est parce... vraiment débile de dire ça comme ça Mais je suis trop content parce que voilà la construction Donc je l'ai faite elle est très simple Mais du coup c'est neutre et du coup ça il y aura partout dans le parc Donc des toilettes comme ça il y aura partout Vous connaissez cette musique Ah moi j'aime bien J'aime bien Si vous avez des astuces pour les haut-parleurs Comment les mettre en l'air Je suis preneur Je trouve pas de poteau qui irait bien avec Bref donc voilà j'ai fait ça euh, bah, je suis content du coup de comment j'ai fait ça tout simplement Voilà une de mes grandes fiertés Un petit peu partout des stands de boissons et de nourriture euh, voilà là je suis très content, je suis très content avec des petits détails par-ci par-là, bon là c'est vide mais là j'ai mis des petites fenêtres, après c'est derrière on s'en fiche un peu hein. c'est surtout devant que j'ai mis plein de détails, donc avec euh, de l'eau, du soda et euh, des milkshakes, à droite j'ai ajouté, bah ouais mais en fait pour moi c'est normal de voir ça mais avant il y avait rien donc je sais pas qu'est-ce que vous avez vu est ce que vous avez pas vu, euh, en tout cas voilà j'ai remis un stand ici euh, voilà, avec un, un, un hot dog. Là, c'est pas pareil. Là, il y a toujours de l'eau par contre. Très important de s'hydrater avec l'eau. Enfin, euh, de se. Oui, de s'hydrater. Par contre, là, c'est du hot dog, des frites et du café. Euh, Est-ce que j'ai changé quelque chose ici Je crois pas. Hein. J'ai rien changé ici. Hein. Euh, là, j'ai rajouté des autos tamponneuses. Mais ça a pas l'air de faire l'unanimité. Après, là, c'est très pauvre. Et là, une grande roue. Mais voilà, c'est très pauvre par ici. Je, voilà, je vous montre le. Le meilleur pour la fin de toute façon ne vous inquiétez pas. Voilà, on va revenir sur l'allée euh, centrale tranquillement. Euh, j'ai fait un chemin qui part sur la gauche. Donc à l'entrée du parc là-bas. Mais ben, attendez, ça vous avez pas vu, ça il me semble, si? Je sais plus. Bref, euh, là ici, donc j'ai fait un petit chemin. Euh, pour en fait, tout simplement, se faire euh, éclabousser la figure. Euh, par, euh, par les bûches. Tout simplement. Voilà, ceux qui veulent se mettre là et qui veulent euh, se faire éclabousser. Il y a. Pas de soucis. Let's go C'est parfait. C'est absolument parfait. Euh, bref. Ah oui, alors les lumières. Euh, je commence un peu à travailler sur les lumières pour la nuit. Euh, à vrai dire, je suis pas fan et j'ai un petit peu du mal avec ça. Donc, pareil, si vous avez des astuces, je suis preneur. Les lampadaires, euh, j'en ai mis pour essayer ici. Euh, je vais pas vous mettre la nuit tout de suite. Hein. On mettra la nuit tout à l'heure. Mais je suis pas fan de ces lampadaires. C'est absolument pas chaleureux. Donc, je préfère largement les... de mettre ça au sol. Je sais pas ce que vous en pensez Et j'attends vos retours là dessus parce que j'ai vraiment besoin de vos conseils Allez les principale Une de mes plus grandes fiertés les amis Là je suis très content Alors j'ai rajouté euh, des peupliers un petit peu partout Par ici Le green L, donc le 360 power Que j'ai appelé green L. J'ai fait donc une petite fiche et Enfin euh, une fiche, un panneau pour donner envie zanzasion. Euh, La file d'attente que j'ai tout bien fait Enfin euh, que j'ai tout bien fait Que j'ai aménagé donc avec simplement plein de rochers donc comme ça, on est vraiment euh, dans le bain avec de la fumée de partout. Enfin, de la fumée, euh, on va dire que c'est de la vapeur. Hein. On n'est pas là pour s'intoxiquer. Donc voilà, je vous montrerai en vue, euh, en vue ARN euh, plus tard. Hein. Vraiment, il y a tellement de choses à, à montrer. D'abord, je fais tout en vue FPS et après, je vous montre en vue, euh, en vue ARN. Je pense que ça vaudra le détour. Voilà. Alors oui, donc sur la droite, j'ai ajouté des petits, euh, des petits éléments de, de décoration... Surtout à la base pour cette attraction là Donc j'ai tout entouré euh, par des euh, bah, par des haies Tout simplement Donc j'ai tout entouré par des haies Même la file d'attente et tout Donc vraiment je suis vraiment content du résultat C'est beaucoup plus sympa Beaucoup plus habillé avec des, des plantations Là j'ai remis un stand Mais là c'est pour bien manger Donc là ici l'aire de pique-nique souvenez-vous Je l'ai beaucoup mieux aménagé Ok il traverse les haies comme ça J'ai fait une entrée ici Normalement c'est fait pour passer par là j'ai ajouté un petit lac ici, un petit étang d'eau, ça m'a fait penser à Didyland. Voilà, j'ai voulu faire comme Didyland, pour ceux qui connaissent euh, en Alsace. <rire> petit parc d'attractions, tout petit, tout mignon. Euh, J'y étais quand j'étais tout petit, et ça m'a fait penser à ça. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus sympa que de manger, de se reposer, de boire un coup, euh, dans un endroit idyllique comme ça, tu vois. Genre c'est idyllique un peu, je sais pas comment dire. Donc j'aime beaucoup. Euh, là ici, pareil, les gens peuvent manger. Je suis content de, de comment j'ai fait la chose. Donc pareil, voilà, hein, euh, avec des sodas, des hot dogs, euh, du bœuf. Ah, vous pouvez vous faire du hamburger, il hein, n'y a pas de problème. Hein. Ce qui fait que là, j'ai ajouté un pont. J'ai fait un pont puisque l'eau ici ne vient pas de nulle part. Mesdames et messieurs, alors là, j'ai mis des toilettes aussi cachées. Voilà, des toilettes reculées un petit peu. L'eau vient d'ici, messieurs, dames. La cascade d'eau qui est derrière les bûches. Ah oui, j'ai fait une structure aussi pour les bûches. Alors, vu d'en bas... C'est vrai que c'est un petit peu bleu. Euh, il faudra que j'ajoute encore des, des trucs pour camoufler la hauteur. Parce que je suis assez content. Je vais vous montrer de, de l'intérieur. Donc là, la file d'attente, on monte. Hop. Je travaille tout le monde. Et là, regardez, messieurs, dames. J'ai essayé un petit peu d'habiller. Bon, c'est pas encore parfait, c'est pas fini. Mais voilà, j'ai essayé d'ajouter des petits détails. Je suis vraiment novice. Mais je pense que j'ai bien évolué, bien avancé en tout cas. Et, et ça ne pourra que être mieux. Mais donc voilà pour l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire en vrai c'est pas trop mal quoi Et donc là la cascade d'eau tac. Et en fait l'eau elle, elle coule ici et Je vous montrerai après en vue extérieur euh, Là ici le, le monsieur là Qui gère l'attraction je lui ai fait un petit passage là Backstage Et puis euh, et puis voilà On fera un tour, tra... euh, fera un tour des attractions euh, tout à l'heure La vidéo va être longue Mais parce qu'il y a beaucoup de choses à vous montrer Vraiment j'ai passé des heures et des jours Donc euh, bon voilà ça va être un petit peu long euh, Prenez à boire et à manger <rire> Donc on fera un tour après euh, ici j'ai ajouté le petit panneau pour dire euh, la zone futuriste est là-bas Et d'ailleurs j'ai hâte de vous montrer euh, certaines choses Parce que c'est vrai qu'à la base c'est là-bas que j'ai commencé à faire des, des modifs Mais on va continuer ici euh, Avec ici la petite zone un peu faite foraine Donc toujours des toilettes euh, par ici Et donc là voilà, petite zone, comment ça s'appelle de nouveau ça Elixir machine J'ai ajouté des confettis random et du fumigène aussi Voilà pour faire un peu comme dans les fêtes foraines Donc de temps en temps il y a de la fumée qui sort de nulle part pour un petit peu... Bon, là, ça, ça tombe un petit peu mal parce que l'attraction la, la, est à l'arrêt. Mais en général, ça tombe plutôt bien. Et quand l'attraction est en route, la fumée se met en route. Et c'est vraiment sympa. J'aime beaucoup comment ça rend. Euh, voilà, vive vive les fêtes foraines. Et vive les gros nichons aussi. Bon, ça, c'est encore autre chose. Euh, voilà, donc j'ai mis des petites arches par-ci, par-là. Je me suis un petit peu amusé. Bon, le pavé est un petit peu glitché. Hein, on va pas se mentir. Euh, la zone pirate, la zone pirate, je l'ai refaite. Donc là, j'ai ajouté pirate à zone. Euh, et bah voilà tout simplement c'est vrai que tout ça il euh, avait pas J'ai refait l'attraction aussi Voilà donc vous ne reconnaîtrez pas et on va la faire après aussi Mais j'ai refait l'attraction elle est beaucoup mieux forcément euh, Qu'est-ce que j'ai fait pour le moment il y a encore rien par ici J'ai mis des boutiques mais je les ai fermées parce qu'elles ne servent à rien Tout simplement parce qu'il y a rien à faire ici voilà Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble Voilà c'est un cul-de-sac hein, Pour le moment c'est un cul-de-sac Là on voit l'attraction d'ailleurs qu'on fera euh, tout à l'heure Je suis assez content du, du résultat euh, Du coup ce bâtiment là c'est pas moi qui l'ai fait par contre hein. Euh, tout... la majorité des bâtiments c'est moi qui les ai fait mais voilà ces gros trucs comme ça c'est pas moi qui les ai fait euh, on va continuer par ici voilà ça par exemple la petite euh, je l'ai fermé aussi mais voilà ce petit truc souvenir que j'ai fait dès que vous voyez que c'est simpliste comme ça c'est que c'est moi qui l'ai fait mais je suis content hein, parce qu'à l'époque je savais pas comment faire il y a encore quelques jours souvenez-vous et maintenant je sais faire donc c'est plutôt sympa euh... j'ai déplacé oui j'ai déplacé j'ai mis le machin euh, animé ici le machin. Le pirate musicien, voilà. Le bateau pirate, ça n'a pas bougé. Une petite fontaine ici pour s'éclabousser. Ceux qui veulent s'amuser avec l'eau. Et puis la file d'attente pour l'attraction. Le secret blue. J'ai gardé le même nom, j'aimais bien secret blue. Euh, on fera un tour après. Bon, maintenant je vais me mettre en, en vue... Hop, voilà, en vue euh, aérienne parce qu'il y a trop de choses à vous montrer et ça va être beaucoup trop long si on fait ça autrement. De, enfin, si on fait ça en vue FPS. Donc bref, je vous remonte le Grinnell en vue euh, en vue aérienne. Voilà, j'ai ajouté des projecteurs. Je l'ai entouré de pierres, pareil pour les allées, donc voilà, pour faire vraiment forêt amazonienne. Hein. Je vous rappelle, hein, pour ceux qui découvrent, et je vous invite à aller regarder les précédentes vidéos pour voir l'évolution. Euh, mais du coup, c'est pour faire vraiment forêt amazonienne. Euh, alors si vous avez des astuces encore Pour faire forêt amazonienne je suis preneur Et donc j'ai ajouté un petit peu des projecteurs Donc je suis pas encore à l'aise pour euh, la nuit euh, Je vous montre aussi ici J'ai ajouté donc des lanternes qui rendent vraiment très bien Ça rend chaleureux le truc la nuit Mais là ça manque de lumière hein. Là il a, a pas de lumière on voit rien Par contre pour ici donc voilà j'ai ajouté des projecteurs verts Un petit peu partout euh... Ah ouais ça rend vraiment bien Les, les lumières au sol hein. Ah ouais ça rend vraiment bien Ah oui j'ai fait un petit jardin ici regardez J'ai fait un petit jardin voilà je suis content C'est un des premiers trucs que j'ai fait aussi Bref ouais les lumières au sol ça rend super bien Je vous montre aussi la zone far west Avec les bûches Que j'ai un petit peu J'ai ajouté des petites choses J'ai ajouté des des animatronics J'ai ajouté de la musique aussi Voilà Là aussi il y a un animatronics Il se cache là-bas le petit cow-boy Qu'est-ce que j'ai ajouté Un moulin Je sais pas si ça s'appelle un moulin Non une pompe à J'ai eu faux. Bref voilà j'ai ajouté des petits détails Là aussi des projecteurs tu vois pour la nuit. Donc voilà. Ça c'est pour ce que j'ai ajouté au niveau, euh, au niveau night. Mais ouais du coup je pense que vous me direz euh, des nouvelles. Hein, mais je pense que ça, ça va être tout le long du parc. Toutes ces lumières là. Ça peut être vraiment pas mal. Euh, je vais remettre le jour. Hop. Ça sera beaucoup mieux. Euh, donc euh, voilà. Là ici je suis très content. Et là aussi c'est pareil. C'est super bien habillé. Enfin j'aime beaucoup comment c'est habillé ici en fait. Et donc là le pont. Le pont que j'ai fait. Et la cascade d'eau. La cascade d'eau que je suis pas peu fier. Alors, il y a beaucoup de débits. Il hein. y a beaucoup de débit d'eau. J'ai ajouté ça aussi. Je sais pas ce que vous en pensez. On peut pas changer la vitesse du truc, c'est dommage. Mais donc, voilà, avec la, la cascade d'eau juste derrière. Et souvenez-vous qu'avant, il y avait rien, quoi. C'est rigolo, hein. <rire> je trouve ça fou. Euh, là aussi, j'ai habillé un petit peu. J'ai mis des rochers un peu partout. Voilà, tout simplement. Mais on fera, on fera un tour après, d'accord Allez, on va aller dans la zone futuriste. De toute façon, vous l'avez vu, hein, de loin. Mais ça y est, j'ai pu changer le, la texture. Et je remercie énormément euh, Baneif. Baneif. Je suis désolé. J'ai écorché ton pseudo. Oh là là. Mais bref, merci beaucoup à toi d'être passé euh, sur la chaîne. Ça fait trop plaisir. Et comme dit, c'est un des youtubeurs euh, que je regarde ses, ses vidéos. En plus, bah, du coup, il en fait pas beaucoup. Euh, de manière régulière, donc c'est assez pratique, on va dire, parce que ça me permet de voir toutes ces vidéos. Et voilà, quand j'ai débuté, enfin, quand je, je, je débute actuellement sur Planet Coaster, mais il fait partie des personnes euh, à qui j'ai regardé euh, beaucoup de vidéos pour euh, me lancer là-dedans, quoi. Et, euh, et grâce à lui, donc euh, pour changer les textures, il m'a expliqué comment faire, et, euh, et donc c'est vraiment cool. C'est vraiment cool, on peut texturer maintenant avec euh, cette pierre un peu de Mars. Enfin, du coup, c'est de la pierre euh, Colorado, hein, on se comprend, hein. Euh, on a ça aussi en Alsace si jamais Enfin euh, dans le 57 plutôt Bon bref, j'étais voilà pas là pour parler de ça Mais du coup ça ressemble à Mars Et du coup messieurs dames, l'attraction s'appelle Objectif Mars Et non plus euh, ESA Avant je l'avais appelé ESA Maintenant je l'ai Objectif Mars On va refaire un tour dedans Parce que j'ai amélioré beaucoup de choses Mais genre vraiment Genre vous voyez la porte là Là j'ai fait des trucs Bah vous m'aviez proposé en commentaire d'approcher la porte euh, Et donc c'est ce que j'ai fait mais j'ai pas seulement fait ça. J'ai pas seulement fait ça. Euh, sinon, rien n'a bougé. Ah si, du coup, vous m'avez aussi conseillé. J'ai essayé. Hein. Donc, j'ai mis de l'asphalte un peu partout. Alors, vous m'en direz des nouvelles. Moi, j'aime bien. Après, ça manque de déco, quoi. Genre, il faudra rajouter des bâtiments, des trucs. Mais c'était ça que je, je, que je recherchais. J'en avais marre d'avoir de l'herbe, en fait. Et je suis trop content que, que tout soit noir, en fait. Parce que euh, ce monde est noir. Euh, voilà, j'ai ajouté des montagnes pour délimiter. Enfin, des collines pour délimiter. Euh, ça vous aviez déjà vu je crois euh... Pareil là j'ai ajouté euh, un peu de, de colline de relief Et puis là j'ai un petit peu plus caché le bâtiment des employés euh, Qui est absolument moche hein. mais, euh, mais au moins il est caché il est camouflé Et même eux qui font la file d'attente là vous voyez Et eh ben ils peuvent pas voir euh, la vie privée euh, des employés Donc ça c'est vraiment bien Enfin la vie privée tu m'as compris euh, Donc voilà là j'ai rajouté quelques trucs Quelques éléments de déco mais vraiment pas beaucoup euh, j'ai ajouté ça aussi. Ça, on va pas refaire le manège, hein. par contre. On va pas refaire le manège parce que ça va être terrible. Euh, là, dès que le train passe, les réacteurs vont se mettre en route. Attention, c'est maintenant. Voilà, c'est formidable, c'est la magie de Noël. C'est exactement pareil pour ici. Voilà, c'est pareil, hein, j'ai pris des, des trucs préfets. Hein, je me suis pas pris la tête. Euh, mais ça rend pas mal d'avoir mis des petits vaisseaux spatials comme ça. Mais c'est tout ce que j'ai fait euh, au niveau de cette attraction. Bon, maintenant, euh, qu'est-ce qu'on fait Dans quel ordre Je ne sais pas. Allez, on est parti pour l'attraction Objectif Mars. Donc, on l'a déjà fait dans la précédente vidéo. Le parcours n'a pas changé, mais la déco a changé, l'environnement a changé. Et ça change pas mal au niveau de l'attraction. J'ai l'impression que ça fait beaucoup. Enfin, c'est pas une impression, mais c'est vrai que ça fait beaucoup, le fait d'avoir un petit peu tout changé. Donc, voilà le scénario, hein des vaisseaux spatiaux euh, Pardon, des vaisseaux spatiaux. <rire> je suis vraiment un bouffon. Euh, des vaisseaux spatiaux qui se sont euh, crachés euh, avec des aliens, c'est la guerre, et on est sur Mars, et tout ça, tout ça, quoi. Donc, euh, donc voilà pour un petit peu le scénario de cette attraction. Et je suis... Euh, je suis assez content. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs-dames 3, 2, 1... C'est parti Let's go Tac, des rayons laser dans la figure, ça c'est nouveau. La porte beaucoup plus proche et surtout attention. Voilà, ça clignote. Je <rire> suis content, voilà. <rire> Certains diront c'est pas ouf, mais moi je suis content. Il faudrait que je rajoute une alarme en vrai. Genre euh... ce serait pas mal en vrai. Hop là, l'attraction juste au-dessus. Voilà, c'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on aime quand tout se. se chevauche. J'adore. Voilà, messieurs, dames, on est quand même sur quelque chose de relativement sympa. Ah là là, j'adore. J'adore. Oh, le papy à côté, il est pas bien! Oh le papy à côté il est pas bien, il a perdu ses cheveux <rire> euh, Voilà donc pour cette attraction je suis vraiment euh, vraiment content On va pas refaire euh, celle-là Voilà on, on connaît Je vous invite à aller regarder mes précédentes vidéos Mais il n'y a pas encore assez de décor pour, euh, pour le refaire pour le coup euh, Donc voilà Je vous propose de découvrir du coup The Secret Blue Donc cette nouvelle euh, ce nouveau parcours donc euh, bah c'est parti tout simplement. Donc on va faire la queue évidemment. Donc c'est par ici. Hop. Donc euh, ça n'a pas changé ici. Hein. Ça n'a pas changé. Enfin du coup il y a juste le parcours. Euh, les décors ont un petit peu changé. Mais au niveau de l'eau, il n'y a rien qui a bougé. Voilà. Ah si, juste un truc. Dès que là, il y en a un qui passe. Hop Mais dégage-toi <rire> Voilà, en fait, ça fait une animation avec de la farine. On va dire que c'est de la farine. Ah oui, donc du coup, euh, Bah du coup, j'ai pas encore fait de structure. Maintenant que j'y pense mais je pense qu'on j'en ferai une très bientôt. Mais j'ai fait un petit peu de déco et ça c'est pas mal. Donc voilà on est parti, on est dans le petit bateau. Euh, la fin se déroule dans l'eau mais le début ne se déroule pas dans l'eau. J'ai suivi tous vos conseils, toutes vos critiques. C'était d'ailleurs sur ma toute première vidéo de Planet Coaster. Donc il n'y a pas beaucoup de remontées. Pour ainsi dire il n'y en a que deux. Voilà, il n'y a que deux remontées et le reste euh, c'est euh, à la one again. Voilà, on est parti. Oh, toi j'ai envie de t'appeler Fredo. Euh, donc voilà c'est parti Là oui regardez j'ai fait un petit euh... Je vous montre après en vue ARN <rire> J'ai fait un scénario d'un bateau qui s'est craché aussi Voilà donc je suis content Allez donc la première petite Remontée donc vraiment Très légère Pas longue pas chiante on est au dessus des gens Et j'ai envie de dire euh, On est parti quoi Levez les mains en l'air profitez bien et donnez moi vos notes Et, et vos avis et vos astuces Ce qu'il y aurait à améliorer et vous voyez, là on est sur quelque chose d'un peu plus fluide. J'ai quand même un peu mieux compris comment ça fonctionne. Ce ne sera jamais parfait. Je ne suis pas un coaster. Euh, voilà, mais. La deuxième remontée, ou plutôt la première vraie remontée, et ce sera la seule. Hein. Et là on est parti. Ça va euh, swinguer. Attention au dos, le dos va en prendre un coup. Les mains en l'air, on passe dans le requin, déjà d'eau. Hop là, on se fait bouffer par le requin. Ah, ils sont contents, hein. Ah, ils sont contents, hein. C'est parti Ouais Et là, on se calme. On se calme, hein. Tout de même, hein. Ça va la comédie, hein. Et là on va finir dans l'eau Alors là ça va être peut-être un peu brutal mais ça va encore Mais je ne peux pas faire autrement Plouf J'ai découvert comment faire pour changer le, le mode nuit Le mode de caméra aussi Donc euh, voilà petite salle au trésor Un petit peu euh, Toujours sympa voilà Petit décor Bon, C'est vrai que j'ai pas fait énormément mais Mais ça va Ça aurait pu être pire On va faire un petit accéléré quand même voilà, là normalement si tout est bien calculé il y a les jets d'eau, voilà, et on devrait voir l'autre wagon arriver, parfait, et lui nous tire dessus, normalement, voilà c'est super on est mort, <rire> c'est génial, bref et donc là c'est fini, on fait la dernière, enfin la dernière remontée, on arrive à la fin quoi tout simplement, euh, donc, euh, donc voilà, je suis assez content, vous m'en direz des nouvelles, forcément je pense que c'est quand même beaucoup mieux. Euh, pareil on avait pas vu mais là aussi il y a une petite animation Enfin voilà les, les automatismes quand le wagon il passe là au début Hop lui il nous tire dessus Voilà euh, Oui donc ouais là j'ai fait donc euh, J'ai ajouté ici j'ai fait le cours d'eau là Voilà un petit cours d'eau là A la base j'avais fait ça pour que ce soit moins monotone Pour les visiteurs ici et du coup bah, M'est venue l'idée de faire euh, carrément euh, là Genre un, un bateau qui s'est échoué Carrément tu sais genre il est venu euh, au large Et hop là donc je suis assez content. Euh, voilà pour, euh, pour le, le scénar. Et puis finalement, bah le les bûches. On va terminer par les bûches si vous le voulez bien. Mais niveau décor, en tout cas, c'est beaucoup, euh, beaucoup plus intéressant, hein, clairement. Le petit hamburger. C'est quand même beaucoup plus intéressant niveau décor, donc je suis assez content. Pourquoi y a pas le jado Ah voilà. Je vais me demander où était passé le jado. Je suis content. Hein. Je suis vraiment content de comment ça a évolué. Et je vous remercie beaucoup pour votre bienveillance et tous vos commentaires, tous vos likes. Je sais qu'il y en a qui ont partagé les précédentes vidéos aussi, je vous en remercie. Et je suis content de voir l'évolution quoi. A la base c'était juste pour tester, juste pour m'amuser. Et là c'est devenu une addiction totale. Une addiction totale les gars. C'est grave. C'est vraiment grave. J'adore. Et là j'ai ajouté une petite caméra de surveillance pour la sécurité. Voilà. En fait j'aurais peut-être dû la mettre ici C'est pas grave Allez sensationne J'adore Avec la petite musique d'ambiance, Petite musique euh, cow-boy Oh yeah Pareil hein Si vous avez des astuces, des idées pour euh, Pour le décor et tout hein, Franchement N'hésitez surtout pas N'hésitez surtout pas. Tiens, on va pas le manquer cette fois-ci, le bateau là. Lui on va le voir nous, nous tomber sur la gueule. Enfin nous tomber sur la gueule, qu'est-ce que je raconte moi ça, ça me permet de voir, est-ce qu'on le voit le bonhomme Ah on le voit pas trop en vrai. C'est un peu bas. Hein. Bon bref, un petit accéléré. Hop. Une autre caméra de surveillance ici. Ah le grinel, il est pas en route Je suis dégoûté à chaque fois il est jamais en route quand on est là-haut En vidéo c'est fou On a une belle vue sur le parc là quand même J'aime beaucoup hein. Ah j'aime bien il y avait rien avant c'est fou J'adore Et là on est dans la roche J'adore Petit accéléré quand même je, je vais vous épargner tout ça Et donc, euh, et donc voilà tout simplement Ah j'aime bien J'aime bien Ah mince il y avait une roche en bas Il faudra que je l'enlève Je sais pas si vous l'avez vu Il faudra que je l'enlève J'aime pas Et pareil hein, la, la file d'attente euh, Pour la sortie Je l'ai aussi euh, Habillée quoi Je vous avais pas je vous avais pas montré Mais voilà je l'ai habillée Oh non ils jettent leurs déchets il Faudra que je mette des poubelles Bref euh, Voilà Je suis trop content mais j'ai forcément raté des trucs, hein. ça m'a pris tellement de temps, même si pour certains, euh, voilà. Alors j'ai vraiment pas touché cette attraction parce que je suis vraiment pas convaincu. Je me tâte même à l'enlever, je sais pas ce que vous en pensez, euh, les gens l'aiment beaucoup par contre, il y a une belle queue. Euh, mais je me tâte à l'enlever et, en... et à faire une autre attraction ici. Quitte à ce... à ce que ce soit les mines quand même, tu vois, genre une attraction minière, mais différemment, parce que, bah voilà, je suis pas convaincu mais en même temps je sais pas niveau décor j'ai aucune idée aucune imagination alors que vous voyez pour ça j'ai plus d'idées euh, pour la zone future j'ai plus d'idées également et la zone pirate aussi mais là la zone mine j'ai un petit peu du mal donc euh, je sais pas trop et par contre d'ailleurs ici ah non c'est bon y a personne je les ai pas pris euh, la main dans le sac non parce qu'ici c'est l'endroit pour les employés et j'avais vu des visiteurs qui s'étaient mis euh, là ici pour manger tranquille alors bon c'est pas bien grave hein. euh, en tout cas en tout cas voilà j'ai plus envie de recommencer un nouveau parc en fait Genre là j'ai juste envie de faire celui-là et de le, le rendre au top quoi. <rire> c'est dingue. Donc voilà. <rire> bah c'est tout pour moi. Je vous fais plein de bisous. N'oubliez pas le pouce bleu. C'était Mkolo. Ciao tout le monde.